Donc, cher public, merci d'être ici parmi nous à Nice Fiction, à la quatrième édition de ce festival. Et donc nous avons le plaisir de commencer le cycle de conférences du festival par dont le thème est civilisation par une intervention de Yannick Rumpala. Alors Yannick Rumpala, pour vous le présenter euh, brièvement, même si ça devient de plus en plus difficile de le faire brièvement, euh, il est euh, universitaire, chercheur, politiste, euh, membre de l'université Côte d'Azur et du laboratoire Hermès, comme vous le voyez à l'écran. Euh, politiste spécialisé dans euh, l'étude des politiques publiques de développement durable dans un premier temps, et puis, euh, depuis quelques années, euh, il s'est concentré et spécialisé sur euh, l'apport que la science-fiction et que les expériences de pensée qu'apporte la science-fiction euh, peut euh, représenter en termes d'analyse du politique et en particulier euh, d'analyse du politique autour des enjeux de l'écologie et de la préservation de, de l'environnement. Euh, Yannick Rumpala est un auteur déjà euh, bien reconnu euh, par euh, ses pairs. Et aussi dans le milieu de la science-fiction, il tient depuis plusieurs années un blog, qui s'appelle le blog de Yannick Rompala, dans lequel il insère ses différents articles de recherche et, euh, bien sûr, euh, aussi ses différents ouvrages. Et donc euh, très prochainement, au mois d'août 2018, il publiera euh, « Hors des décombres du monde », qui est un ouvrage sur justement la façon dont la science-fiction peut apporter des éléments de réflexion aux politistes, et en termes notamment de pensée écologique et de politique de l'écologie. Donc aujourd'hui, il va nous présenter une conférence qui est liée évidemment au cadre de ce festival, et je lui cède immédiatement la parole, non sans l'avoir remercié d'être ici. C'est moi qui te remercie à nouveau pour l'invitation. Alors, l'ambition du livre, c'est pas seulement que pour les politistes, effectivement, ça sera un exercice de théorie politique, c'est aussi une réflexion éthique, mais ce que j'essaie de montrer dans le, le livre, c'est que la science-fiction peut fournir un nouvel équipement intellectuel pour penser le devenir du monde. Alors ça peut paraître original et, et décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais mon, mon hypothèse et le, le principe sur lequel j'ai construit le bouquin, c'est vraiment qu'on peut aller chercher dans la science-fiction euh, des ressources, des prises pour penser le devenir du monde. Et c'est donc ce que je vais vous expliquer avec, pour le coup, quelques sous soubassements théoriques qui pourront être parfois un peu denses. Alors, le bouquin part d'une série de questions qui sont assez simples. Hein. Voilà. Euh, question assez simple. Euh, vous connaissez tous, euh, je pense, hein, l'état de la situation écologique que nous vivons actuellement. Euh, Aujourd'hui, dans l'actualité, hein, c'est la Méditerranée qui est... Euh, euh, non, plus, enfin, non plus seulement en son plastique, hein, mais qui est en train d'atteindre de, des niveaux qui font que le, euh, voilà, la, la vie dans la Méditerranée devient problématique. Nous, des questions assez simples hein, euh, qui animent le bouquin, c'est premièrement, l'humanité doit-elle s'habituer à vivre dans un monde qui risque, enfin sur une planète, qui risque d'être de moins en moins habitable Et si c'est le cas, comment va-t-elle faire pour euh, s'en sortir Et euh, autre question, c'est... Est-ce qu'il est possible de se donner des représentations du type d'environnement, euh, du type de monde, dans lequel l'humanité va devoir effectivement s'habituer à vivre Et l'hypothèse que je vous propose, c'est certes, on ne peut pas lire dans des boules de cristal, mais on a des outils qui nous permettent de savoir dans quel type d'environnement euh, l'humanité pourrait avoir euh, euh, ou devoir vivre. Et ben, cette, euh, ces représentations, elles sont disponibles dans l'imaginaire de la science-fiction. Et après tout, en effet, où est-ce qu'on voit déjà vivre les générations futures Bon, on les voit déjà vivre dans des fictions, dans des œuvres, dans des productions culturelles qui sont celles de, de la science-fiction. Et mon hypothèse, en effet, euh, que je travaille dans le bouquin, euh, qui est un bouquin pour le coup de théorie politique, hein, de réflexion éthique, euh, c'est qu'on peut construire une forme de connaissance, euh, il y a un mode de connaissance qui est disponible, et qui est disponible grâce à l'imaginaire de la science-fiction. Donc je propose en gros euh, une autre forme de connaissance, euh, en histoire, il existe ce que tu connais très bien, hein, ce qui s'appelle l'histoire contrefactuelle, où on travaille avec des uchronies pour reconstruire des hypothèses et travailler un certain nombre de variables. En philosophie, il existe ce qu'on appelle la logique modale, où on essaie effectivement de poser un certain nombre d'hypothèses pour travailler différentes modalités envisageables. Euh, moi, ce que je propose, c'est un autre mode de connaissance, une autre forme de connaissance, euh, qui aurait aussi une valeur expérimentale, et en l'occurrence, en passant par le biais de l'imaginaire de la science-fiction. Et ce que je vous propose de faire en, ensemble, bah, c'est de vous montrer dans quelle mesure, effectivement, on peut construire des formes d'expérience, alors certes, pas directes, mais on peut construire des formes d'expérimentation en passant par le biais d'un imaginaire, par le biais de représentation, par le biais de figuration, par le biais de métaphorisation, qui sont celles de, de la science-fiction. Et effectivement, je considère qu'on peut rendre ces récits productifs. Euh, pour moi, ce ne sont pas simplement des modalités d'évasion, et même des œuvres qui paraissent légères. Hein, vous voyez le, le réveil de la force là, il y a quelques jours. Euh, même avec ce type d'œuvre, on peut trouver des prises pour construire une forme de réflexion euh, écologique. Donc on peut, et le livre vise à le montrer, on peut tout à fait rendre ces récits productifs, euh, donc non seulement pour la réflexion, mais aussi pour une forme d'engagement dans le monde. On peut se ressaisir de ces productions culturelles pour trouver une forme de positionnement personnel dans le monde et c'est cet aspect éthique euh, que je travaille dans la dernière partie euh, du livre. Donc comme je disais, euh, tous ces récits ne sont pas sans importance euh, et on peut mettre à profit leur euh, fonction euh, antipatrice euh, spéculative pour euh, construire, je vais le montrer un peu plus loin, donc une forme de réflexivité euh, Premier gros concept, donc une capacité de recul sur notre sort collectif et construire aussi des formes d'apprentissage. Et je montrerai un peu plus loin qu'effectivement, on peut prendre la science-fiction comme une espèce de compas de navigation en ayant différentes directions vers lesquelles on souhaiterait s'orienter ou ne, ne pas s'orienter. Euh, donc tout cela d'importance parce qu'effectivement, ça permet de construire une forme d'expérimentation de, et je l'expliquerai aussi un peu plus loin ça peut permettre de construire aussi une forme d'interprétation du monde dans lequel on est. Euh, voilà, ceux qui m'ont déjà écouté euh, ont bien noté que j'ai essayé de montrer que la science-fiction est aussi une manière de problématiser un ensemble de questions qui peuvent paraître euh, évidentes ou insuffisamment réfléchies. Grâce à ces œuvres, des questions qu'on n'aurait pas encore euh, véritablement construites peuvent être un peu mieux construites et problématisées pour parler un petit peu comme, euh, comme Michel Foucault. Donc ce sont ces œuvres, ces récits, ces productions, euh, des formes d'interprétation, des formes de compréhension, des formes de construction d'une intelligibilité par rapport à un monde qui est en train de se faire. Quand on vous dit on ne sait pas où on va, vous pouvez répondre oui certes, le futur est incertain. Par contre, il y a des formes de construction anticipatrice et spéculative qui vous permettent de dire bah oui, cet horizon est plus ou moins désirable par rapport à un autre qui, est, voilà, qui a été imaginé dans, dans la fiction. Donc c'est ce que vous, je vous propose de faire ensemble pendant ces, ces quelques minutes. Euh, je vais le faire par une série d'étapes euh, avec un certain nombre de, de mots euh, euh, qui paraîtront peut-être un peu abstraits. Donc n'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des, des questions et si ça vous paraît trop, euh, trop confus ou si certains concepts méritent euh, éclairage, euh, je compléterai si, si besoin. Alors, la première étape de mon raisonnement consiste à dire que, que quand vous voulez comprendre le monde qui vous entoure, il faut passer inévitablement par ce qu'on peut appeler des médiations. Euh, la connaissance du monde, pour le dire plus simplement, n'est jamais directe. Il faut forcément, euh, et c'est le propre de l'humain, hein, de construire des formes de médiation, euh, ou en tout cas des formes de médiation plus élaborées que, que celles des animaux à certains égards, euh, des formes de prise euh, par rapport au monde qui, qui nous entoure. Et euh, quand ces médiations sont disponibles, effectivement, vous pouvez envisager euh, des prises et de, de changer le monde qui vous entoure. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'il n'y a aucun changement social qui ne soit possible sans qu'il y ait une forme de médiation culturelle. Et c'est toute l'importance de la culture. Euh, la culture, enfin les œuvres culturelles, les productions culturelles nous permettent de penser non seulement le monde qui nous entoure, mais le, le devenir de ce monde. Euh et comme on, on va le voir dans quelques minutes, hein. la science-fiction est aussi une de ces médiations qui nous permet effectivement de comprendre le devenir de, de notre monde. Alors, quand je dis ça, je m'inspire pour partie des travaux d'un sociologue, d'un grand sociologue qui s'appelle Alain Touraine, euh, qui considère que dans l'évolution d'une société, il y a un élément très important qu'il appelle l'historicité. L'historicité, c'est euh, en quelque sorte la capacité d'une société à réfléchir sur son évolution, à prendre du recul par rapport à elle-même et à repositionner éventuellement un certain nombre de ses euh, dynamiques. Et euh, dans cette historicité, Alain Touraine considère qu'il y a un élément important, euh, que ce que moi j'ai appelé euh, médiation culturelle et qui lui euh, appelle modèle culturel ou modèle éthique, euh, Effectivement, pour lui, c'est un, une ressource, un capital, euh, pour euh, qu'une société puisse comprendre donc, non seulement sa situation, mais aussi ses, ses capacités d'action. Et dans ce modèle culturel, effectivement, on peut considérer bah, que l'imaginaire est une de ces pièces importantes, de, parce qu'effectivement, ça permet de construire une capacité d'anticipation, de représentation euh, de ce qui pourrait euh, advenir. Alors, c'est là, en effet, que la science-fiction joue un rôle... Euh, potentiellement très utile, donc à la fois, pour reprendre des termes assez classiques chez les analyses de science-fiction, à la fois parce qu'elle défamiliarise la science-fiction, elle vous sort de vos habitudes, elle vous sort de votre environnement quotidien, et c'est en cela qu'elle fait potentiellement réfléchir, et puis potentiellement aussi, elle vous familiarise avec des thèmes, des sujets, des problématiques qui sont potentiellement nouvelles. Donc typiquement, si vous n'aviez pas beaucoup réfléchi à la question des nanotechnologies, bah, le fait de regarder certaines œuvres ou le fait de lire certains bouquins euh, peut vous inciter à réfléchir à ce que seraient, par exemple, euh, les évolutions si euh, nos sociétés allaient encore plus loin euh, dans les nanotechnologies. Euh, un petit exemple, hein, je pense à un bouquin comme celui de Greg Berg, qui s'appelle « La musique du sang euh, ». Très intéressant. Hein. « euh, La musique du sang » raconte l'histoire d'un chercheur qui euh, donc est employé par une grande firme, mais qui mène ses petites recherches euh, personnelles. Et parmi ces petites recherches personnelles, il y a une espèce de petite cellule, enfin une espèce de nanomachine de taille donc, euh, nanométrique euh, que la firme considère comme inutile euh, et que lui, euh, ce chercheur, euh, donc risquant d'être renvoyé, bah, pour préserver ses recherches, il va s'injecter ses euh, nanomachines. Sauf que ce sont des nanomachines, imaginez à nouveau des mini-cellules, mais des mini-cellules intelligentes. Et une fois injectées dans son corps, elles vont euh, en quelque sorte s'approprier son corps, euh, le reconfigurer son corps, jusqu'à quasiment sortir de l'extérieur pour coloniser le, le monde. La musique du sang, donc Greg B-E-A-R, -E Très bien, pour vous donner une espèce de représentation bah, de ce à quoi pourraient aboutir des nanotechnologies qu'on ne maîtriserait plus. Donc c'est tout l'intérêt de la science-fiction, à la fois vous défamiliariser, vous sortir, vous obliger à sortir de vos cadres habituels, et vous familiariser potentiellement avec des questions nouvelles ou avec des enjeux potentiellement émergents. Alors évidemment, moi, les enjeux qui m'intéressent euh, sont les enjeux, enfin évidemment, <rire> vous ne me connaissez pas, non. mais euh, les enjeux qui m'intéressent sont plutôt les enjeux écologiques, sont plutôt les enjeux d'habitabilité, comme je le disais. Euh, D'habitabilité de la planète. Et c'est là où on retombe sur la question de la médiation culturelle. Euh, parce que pour garantir cette habitabilité, euh, les collectifs humains, nous, euh, devrons euh, satisfaire une condition euh, très importante pour la vie, une condition supplémentaire c'est euh, se, se projeter dans le temps. Et un temps qui ne soit pas seulement celui du court terme. On peut en effet considérer, euh, et c'est une des autres hypothèses que je fais, qu'une partie des problèmes que nous subissons actuellement résulte de l'incapacité collective à se projeter dans un temps qui ne soit pas seulement celui du court terme. Nous sommes dans ce que certains philosophes et historiens appellent le présentisme. On est le nez sur le guidon. On est collectivement incapable où nous avons des difficultés, où en tout cas certains acteurs se débrouillent très bien pour que nous puissions ne pas penser ces, ces conséquences, on est incapable, ou on le fait très difficilement, capable de penser des conséquences de ce que nous faisons, les implications de, de ce que nous faisons. Et c'est là où la question de la capacité de se projeter dans le futur, elle est éminemment importante. Quelles sont les conséquences des nanotechnologies Quelles sont les conséquences d'un environnement qui serait complètement cybern cybernétisé Pour reprendre une conférence qu'on faisait ensemble hier. Quelles sont les conséquences d'un monde dans lequel la nature aurait quasiment complètement disparu Quelles seraient les conséquences d'un monde dans lequel les abeilles, par exemple, ne seraient plus capables d'assurer leur fonction de pollinisation. Voilà. Je vous invite à lire un roman de Maya Lund qui s'appelle Une histoire d'abeilles, où elle décrit ça dans un futur euh, voilà, de, de quelques décennies, euh, où effectivement, comme il n'y a plus d'abeilles, bah comment est-ce qu'on fait On exploite une main d'œuvre qui est bon marché, qui sont ces milliards de chinois qui crèvent la faim. Et on... Pardon oui oui voilà c'est déjà plus ou moins le cas enfin, comme vous le savez peut être aux États-Unis il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le déplacement de parcs de ruches d'abeilles pour aller polliniser les vastes cultures d'amandiers et c'est devenu un business à part entière. Euh, voilà donc les abeilles sont exploitées comme une force de travail à part entière, euh, sauf qu'une abeille n'est pas inépuisable et elles sont euh, surexploitées et très fatiguées. C'est à dire qu'il y a un moment où il y a un seuil où elles ne font plus de boulot correctement. Et donc, c'est des boîtes aux États-Unis qui se déplacent euh, voilà, de, de culture en culture et qui vendent une prestation qui est celle de polliniser euh, voilà, les, les plantes qui le, le mériteraient. Et je vous épargne les réflexions actuellement euh, tout à fait sérieuses. Hein. Vous réfléchissez à des mini-drones pour faire le travail de pollinisation. Oui, voilà, euh, euh, c'est potentiellement aussi un business avec des mini-machines qui seraient capables de polliniser euh, les plantes à la place des... Donc c'est très bien, ça fera du PIB supplémentaire, euh, la croissance va repartir, hein. on n'aura plus d'abeilles. Mais ça fera euh, voilà, un business formidable pour les startups euh, euh, qui ne demandent que, que ça. Donc tout ça pour vous dire que le, la question de la capacité à vous projeter, à nous projeter dans le futur, elle est éminemment importante. Et c'est là pour le coup que la science-fiction offre de véritables ressources. Euh, elle offre euh, d'autres manières de restaurer la dimension qu'on peut appeler prospective, la dimension anticipatrice euh, de la connaissance du monde. Et retenez bien ce que j'ai dit, il hein, n'y a pas de connaissance du monde sans médiation. Et non seulement il faut une faut de médiation, mais l'important pour les décennies voire les siècles qui viennent, c'est une forme de médiation culturelle anticipatrice. Si nous ne sommes pas capables de penser les conséquences et les implications de ce que nous faisons et de toutes les techniques qui ont été mises en branle, nous risquons d'avoir de, de sérieux problèmes. Voilà. Et pour le coup, la science-fiction nous montre ce que ça veut dire habiter un monde et ce que ça veut dire dégrader les conditions d'habitabilité, voire d'en construire d'autres. Alors, ce que je viens de dire là, pour le formuler euh, plus, euh, de manière plus conceptuellement euh, solide, c'est ce qu'on peut appeler la reconstruction d'une futurité. Euh, on, on entend beaucoup parler actuellement de, de transition écologique. Euh, un des autres euh, postulats sur lesquels je m'appuie, c'est qu'il n'y a pas de transition écologique qui soit pensable sans la construction d'une futurité. Il y a même certains auteurs qui parlent de futurabilité, de capacité à construire un futur. C'est un concept auquel je n'avais pas pensé, mais qui est aussi euh, très pertinent. Et en effet, euh, bah, ce que permet la science-fiction, c'est de nous aider à reconstruire cette futurité, euh, à nous repositionner euh, dans un horizon temporel qui ne soit pas seulement celui du, du court terme. Le, voilà, la science-fiction, c'est ça aussi, hein, c'est une forme de saisie euh, de l'enjeu de la temporalité. Et la science-fiction le convertit cet enjeu de la temporalité par un travail d'exploration. Euh, c'est pour ça que j'ai parlé auparavant d'anticipation, je préfère plutôt le terme d'exploration euh, la véritable fonction à mon sens de la science-fiction c'est cette fonction-là explorer, on pose les hypothèses et si, euh, c'est un des principes de base de la science-fiction, et si on change un certain nombre de paramètres et puis on tire le fil et on regarde ce que ça donne comme type de société une fois qu'on a déroulé ces, ces paramètres donc la fonction de la science-fiction c'est celle-là, l'exploration ou pour le dire dans des termes un peu plus philosophiques c'est une fonction heuristique H-E-U-R-I-S-T-I-Q. -e. Voilà. Une fonction de découverte euh, d'un horizon, euh, d'exploration d'un horizon, alors qui certes euh, sera forcément flou, on ne peut pas prétendre à nouveau prédire l'avenir, mais au moins ça peut permettre d'explorer, euh, d'élargir les horizons et de réinterroger, de problématiser un certain nombre d'évolutions. Euh, C'est un petit peu comme si vous testiez, hein, voilà, euh, vous n'avez pas le laboratoire euh, disponible. Enfin, pas le laboratoire physique, hein, mais ce que propose la science-fiction, bah, c'est une espèce de laboratoire euh, fictionnel, expérimental, qui vous permet de tester un certain nombre d'hypothèses. Un exemple, euh, c'est celle qu'on travaillait hier avec mon camarade, euh, bah, que donnerait par exemple un techno-capitalisme poussé à son extrême bah, Si vous voulez le savoir, euh, vous lisez la littérature euh, cyberpunk, euh, voilà donc ces auteurs notamment inspirés, de, ou qui se situent dans la lignée de William Gibson, de Bruce Sterling. Donc, le cyberpunk, c'est euh, la technologie est partout, euh, notamment les technologies informatiques et cybernétiques. Par contre, c'est sur fond de déliquescence sociale, c'est sur fond de néo-féodalisme néo économique. Donc c'est un monde dans lequel le progrès technique aurait euh, poursuit sa marche très loin, mais pour le coup, où le progrès social aurait suivi la pente inverse. Donc c'est le côté cyber d'un côté, high tech, mais le côté punk de l'autre, low life, une vie très dure dans des conditions sociales extrêmement dégradées, où le monde dans les classes les plus inférieures est un monde où, après vous, disait Walter John Williams par exemple, disait le neuromancien par exemple, pour voir ce monde cyberpunk. Donc c'est tout l'intérêt de la science-fiction. Euh, imaginez, donc je parlais de tests auparavant, c'est comme si vous appuyez sur la touche euh, avance rapide d'un lecteur de DVD ou d'un euh, lecteur quelconque, euh, pour vous aider à visualiser ce que pourraient être les conséquences euh, euh, d'un monde dont on aurait modifié un certain nombre de paramètres ou d'un certain nombre de, de variables. Et je parlais de, du fameux « et si » auparavant. Euh, ce que permet en effet la science-fiction, bah, c'est de construire un certain nombre d'expériences de pensée. Et vous avez des formes de visualisation de ce que pourraient donner euh, les conséquences de ces expériences de, de pensée. Et qui sont très utiles, comme je le disais, parce qu'on euh, ne peut plus penser au présent. Il y a un certain nombre d'enjeux techniques, il faut forcément les penser au futur. Vous ne pouvez pas penser les enjeux nanotechnologiques, biotechnologiques, etc., sans les mettre au futur, sans vous forcer à vous projeter dans un futur. Et c'est là où la science-fiction euh, peut nous aider. Alors, moi je l'ai fait, hein, donc, dans le bouquin qui va paraître, et je l'ai fait notamment sur les questions qu'on appelle euh, celles de l'anthropocène. Euh, c'est un terme qui dit quelque chose, anthropocène. Euh, l'anthropocène sert à désigner la nouvelle ère géologique dans laquelle nous serions rentrés. Euh, donc il a existé plusieurs ères géologiques euh, qui, jusqu'à présent, étaient... Euh, d'origine naturelle, ou dont les principaux facteurs étaient naturels, et l'hypothèse qu'ont fait un certain nombre de géologues euh, et de chimistes, puisque le terme d'anthropocène vient d'un chimiste qui s'appelle Paul Crutzen, c'est que cette fois-ci, euh, ce qui fait le changement géologique du monde, c'est l'humanité elle-même. Euh, euh, vous analysez l'atmosphère, vous retrouvez encore des particules atomiques, d'explosion de, atomique d'il y a quelques décennies, euh, Voilà où que vous alliez, euh, sur la planète, vous trouvez forcément des traces de l'humanité. Ce qui fera l'évolution géologique du monde, euh, ça sera nécessairement euh, l'humanité à cause de la technosphère que cette humanité euh, a construite. Euh, Intéressez-vous, par exemple, si vous n'avez pas déjà fait. Euh, ça peut se récupérer hein, sur YouTube, un très beau reportage, un très beau documentaire sur la question du sable. Euh, l'humanité déplace des quantités colossales de sable et de matériaux de, de ce type. Et vous vous dites, c'est pas un problème, le sable, il y en a partout, et ça se trouve facilement. Absolument pas. On va, dans les prochaines années, probablement subir une pénurie de sable. Puisqu'on a dragué, jusqu'à présent, les sables les plus faciles à accéder, dans les, les cours des fleuves, des rivières, le long des côtes. Et un des gros... Voilà, pensez, hein, pas de routes, pas de bâtiments, euh, et même vos, enfin, le, les systèmes informatiques euh, n'existeraient pas sans, sans ce sable. Et ça sera probablement un des gros problèmes des, des décennies qui viennent. Et l'humanité déplace des quantités hallucinantes hein, de ce type de matériaux, euh, dont je répète que pour l'instant on a accédé à la partie la plus, vraiment la plus simple. Voilà. Quand il faudra effectivement construire euh, ou reconstruire toutes nos belles euh, routes et bâtiments, ça risque de s'avérer... Euh, un peu, un peu compliqué. Donc, belle question, hein, justement, pour sortir du, du présentisme. Et c'est à nouveau euh, ce que nous permet de faire la science-fiction, de sortir du présentisme et de réappareiller l'outillage intellectuel pour penser, euh, ce qu'on appelle dans le jargon des, des philosophes et des théoriciens, pour penser ces enjeux intergénérationnels. Euh, voilà, les enjeux sont pas seulement les enjeux de notre présent, les enjeux sont ceux aussi des générations euh, qui vont euh, nous succéder et qui pourraient avoir à subir des conditions largement plus euh, difficiles que les nôtres. Comme diraient certains auteurs, je pense notamment à Richard Heinberg, la fête est finie. Euh, enfin, clairement, la fête est finie. L'humanité s'est bien amusée. Euh, maintenant, pour les générations qui viennent, il va falloir euh, tout nettoyer euh, et en espérant que les conditions soient encore euh, relativement euh, supportables. Euh, voilà, si vous suivez tous les questions de changement climatique, de biodiversité, euh, ça n'est qu'une partie des problèmes qu'on aura à subir. Il y a un concept qui traîne chez les spécialistes, qui est le concept de limite planétaire planetary boundaries. On est en train de franchir, et on a déjà franchi un certain nombre de ces limites planétaires. Donc une autre question, par exemple, dont on ne parle pas beaucoup, c'est la question de l'acidification des océans. Donc, Pour partie, à cause des accumulations de CO2, Donc les océans sont en train de devenir plus, plus acides. Ouais, vous dites, mec, l'acidification, oui. Euh, quelle importance <rire> Si les océans deviennent plus acides, euh, pour les petits poissons, il euh, y a déjà des études hein, qui montrent que la capacité des mollusques, par exemple, à construire leur coquille, elle est largement perturbée par cette acidification des, des océans. Donc, c'est toutes les chaînes alimentaires qui en seraient potentiellement, euh, qui en seraient potentiellement touchées. Oui, voilà, tout à fait. Enfin, voilà. Euh, la vision qu'on a couramment, c'est que le principal émetteur d'oxygène, c'est les forêts tropicales ou euh, les, les forêts primaires. Et en fait, quand on regarde euh, en termes de, de grande masse, c'est effectivement plutôt le phytoplancton qui est largement producteur d'oxygène. Et je vous épargne toutes les questions d'interaction entre les masses océaniques et les masses atmosphériques, euh, voilà, qui euh, sont un autre euh, gros problème. Alors, euh, revenons à, à la science-fiction, et donc à ce qu'elle permet, euh, ce travail de distanciation cognitive et de, de familiarisation dont je parlais auparavant. Euh, et non seulement des familiarisations, mais comme je le disais aussi, potentiellement vous avez là un outil, une ressource pour expérimenter un rapport au monde. Euh, ce qui est interrogé et problématisé à travers la science-fiction, euh, c'est effectivement euh, un rapport au monde et les évolutions potentielles de ce rapport au monde. Euh, et y compris hein, dans des films qui paraissent légers comme euh, Star Wars, je le disais. Hein, parce que que permet de faire Star Wars en vous baladant d'une planète à une autre ben, C'est d'éprouver différentes modalités de ce rapport au monde, euh, Voilà, avec des, des mondes qui sont plus ou moins facilement vivables, donc très chaud, très froid, avec des atmosphères constituées, ou euh, des atmosphères euh, largement plus difficiles à, à supporter. Euh, il y a un très beau test symbolique que vous verrez, qui, qui paraît là aussi extrêmement anodin quand on le voit dans, dans les films, mais qui est pourtant euh, éminemment révélateur de ce rapport au monde. Euh, je ne sais pas si vous voyez ces séquences où les, les équipes euh, d'astronautes ou d'explorateurs de, retirent leur casque. Euh, le geste vous paraît anodin, et pourtant, quand vous le prenez avec un peu de recul, il est éminemment symbolique. Parce que Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que l'environnement qui est autour est respirable. Ou que vous pouvez euh, relativement respirer l'environnement qui est autour sans risquer une forme de, de contamination. Alors bien sûr, il y a Alien Covenant où on fait n'importe quoi, ou Prometheus pour ceux qui l'ont vu. Ou euh, voilà, euh, si vous voulez une liste de tout ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes dans une euh, <rire> expédition, c'est voilà, regardez Prometheus. Oui, oui. C est, c est, c est. Et c'est très inquiétant sur les, les figures de formation des des siècles qui viennent, parce qu'on se dit voilà il euh, y a quelque chose qui a été loupé dans la formation de ces, de ces gens, voilà. qui ont pas grand chose de scientifique malgré leur, leur dénemiens. Oui voilà, c'est ça, c'est euh, idiocratie mais transposée euh, sur une autre... Euh, Donc expérimentation d'un rapport au monde, disais-je, euh, puisque ce que permettent de, permet de faire les productions de science-fiction, c'est de voir comment des individus ou des collectifs seraient susceptibles de se comporter, d'agir en fonction de rapports au monde qui peuvent être variés et variables. Donc à la fois sur d'autres planètes, mais aussi sur notre Terre elle-même, ce que montre la science-fiction par exemple dans le registre apocalyptique ou post-apocalyptique, bah c'est qu'est-ce que ça veut dire un rapport au monde euh, dans lequel tout notre confort habituel euh, n'est plus euh, disponible. Voilà, Les films de zombies, ça peut servir à ça aussi, ou les films euh, comme 28 jours après, c'est à vous montrer euh, qu'est-ce que c'est euh, une situation dans laquelle vous devez vivre, dans, la, euh, voilà, euh, dans un monde dans lequel votre confort a, a disparu. Hein. Donc aujourd'hui tout nous paraît simple. Voilà. On appuie sur un bouton, la lumière arrive, on tourne le robinet, euh, l'eau arrive. Euh, faites un peu l'effort hein, de vivre une journée euh, sans eau. Voilà, avec un, euh, si vous avez un jour une panne, euh, exercice, faites un peu, voilà euh, Ça fait partie des exercices hein, qu'on fait euh, qu'on propose à certaines populations pour les sensibiliser euh, à des conditions de vie plus difficiles donc prenez un litre d'eau et un litre d'eau c'est pas grand chose hein, et essayez de tenir une journée avec un litre donc euh, et vous allez voir que très rapidement euh, un litre ça part euh, oui oui enfin. Euh, et l'eau sera sans doute un, un bien très très précieux effectivement dans les euh, pour l'instant, oui. Euh, petite parenthèse, tiens. d'ailleurs, si vous vous intéressez à la question de l'eau, lisez par exemple un, un roman de Jean-Marc Ligny, qui s'appelle « Aqua Trademark », qui est très intéressant de ce point de vue-là. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas lu, euh, le roman raconte l'histoire d'une nappe phréatique qui est découverte par une espèce de multinationale qui le découvre par satellite. Et comme c'est devenu un bien très très précieux, la multinationale en question va faire beaucoup d'efforts pour que le, la chose ne soit pas révélée. Alors, sauf que dans le roman, il y a une ONG qui met la main sur l'information et donc va s'enclencher une espèce de lutte entre la firme et l'ONG sur cet enjeu de la nappe phréatique. Donc roman intéressant de ce point de vue-là. De euh, autre manière d'expérimenter le monde euh, Amusez-vous par exemple à regarder les, les décors dans les films de, de SF. Euh, c'est aussi un point de vue fort que je défends. Euh, L'important dans les, les œuvres de SF, c'est pas seulement l'histoire, c'est aussi le, le décor dans le, lequel se meuvent les, les personnages. Euh, ce sont des êtres certes, mais ce sont des êtres pensants et des êtres en situation. Donc, regardez par exemple dans quelle ville ils vivent euh, ces, ces êtres en situation. Euh, euh, comment évolue euh, l'environnement urbain? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans des villes qui sont devenues gigantesques, voilà, comme dans Blade Runner ou comme dans Total Recall, le, le deuxième, euh, qui vous donne des idées de ce que ça peut vouloir dire de vivre dans des environnements euh, extrêmement urbanisés et extrêmement euh, artificialisés. Et puis expérimentation d'un rapport au monde, dernier point sur le... Donc, non seulement en rapport au monde mais le rapport aux autres êtres euh, là aussi c'est tout l'intérêt de la rencontre avec les aliens euh, quand on les reprend avec un point de vue un peu plus euh, euh, de distance et de recul, les aliens ont un d intérêt, c'est de sortir de ce qu'on appelle chez nous l'anthropocentrisme. Voilà. Le, le, le fait de se prendre, nous humains, comme le centre du monde. Et l'alien permet de nous rappeler que non, euh, les humains ne sont pas le, le centre du monde. Et qu'ils peuvent même rencontrer euh, beaucoup plus méchants qu'eux, hein, pour ceux qui ont vu la saga alien. Euh, là, cette fois-ci, c'est l'humain qui, euh, qui devient la proie. C'est un renversement, euh, un renversement des, des rôles et des positions. Et c'est même l'humain lui-même qui devient habitable ah oui, l'humain voilà, voilà, devient euh, la colonie potentiellement d'une espèce qui est très très méchante. Encore que dans la série Alien, le plus méchant n'est pas forcément celui qu'on croit. Le plus méchant, ce n'est pas forcément l'alien hein, dans la série Alien. A votre avis, c'est qui le plus méchant pour ceux qui l'ont vu hein Oui, enfin c'est la compagnie, c'est Welland Yutani. Oui, voilà, voilà Scott a fait la passerelle entre les différents univers. Et quand on y réfléchit bien, le plus méchant, c'est peut-être pas l'alien, le plus méchant et le plus violent et le plus prêt-à-tout pour survivre et satisfaire ses intérêts, bah c'est cette transposition de la compagnie capitaliste voilà, qui n'a plus aucune morale et qui est prête à récupérer la bestiole pour en faire quasiment une arme. Oui, tout à fait, voilà, tout à fait exactement. Oui, voilà, parce que le cyberpunk décrit une concentration du pouvoir économique chez les multinationales, et Alien décrit un peu ce... Mais c'est très intéressant, Alien. Euh... Malheureusement, il y a peu de travaux en France qui s'y sont intéressés. Euh quand on sort de l'histoire, quand on le prend autrement que comme une lecture de l'affrontement entre l'humain et des, des sales bestioles. Euh, ce que nous décrit aussi Alien d'une autre manière, c'est que le capitalisme, il est déjà ailleurs. Le capitalisme, il est déjà parti sur d'autres planètes. Euh, euh, elle se situe où, l'histoire du premier Alien Elle se situe sur un cargo interstellaire qui est en fait déjà parti chercher des ressources sur d'autres planètes, qui a déjà construit une raffinerie sur un gigantesque cargo spatial. Donc en fait, avec Alien, vous avez déjà un imaginaire capitaliste qui est parti dans l'exploration, ou en quelque sorte qui a anticipé le fait que les limites planétaires sont déjà atteintes, qu'il faut aller les chercher, ces ressources, sur d'autres planètes. Il faut, voilà, il faut sortir de cet euh, affrontement entre l'humanité et la bébête euh, voilà, qui, qui paraît le, le fil de l'histoire. En fait, il y a, il y a un sous-texte dans Alien, euh, il y a un imaginaire qui est euh, absolument euh, formidable dès qu'on construit euh, la saga et, et qu'on la lit à l'aune des dynamiques socio-économiques qui sont celles de notre euh, contemporanéité. Euh, je ferme cette longue parenthèse pour revenir euh, donc à, au déroulé de ma réflexion. Euh, donc, Je parlais auparavant de, de l'expérimentation d'un rapport au monde euh, et en quoi cette expérimentation elle est utile. Elle est utile, comme j'essaie de montrer, pour construire une forme de réflexivité. Euh, la science-fiction, on peut en effet la considérer comme un catalyseur de réflexivité. La réflexivité en psychologie, c'est la capacité à prendre du recul sur soi-même. Je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, mais grâce à la réflexion et au recul de moi-même sur mon expérience, je peux me corriger. Euh, on peut faire l'hypothèse que la science-fiction, c'est une manière aussi de construire une forme de réflexivité collective. Dans la science-fiction, sont mises en scène un certain nombre de tests, d'essais que fait l'humanité, ça marche, ça marche pas, et on peut, grâce à ces mises en scène, euh, construire une forme de réflexivité, mais cette fois-ci, collective, en nous aidant à prendre du recul par rapport à notre situation euh, contemporaine. Donc réflexivité, ou pour le dire peut-être plus simplement, euh, voilà, on peut prendre la science-fiction comme une amorce à la réflexion. On commence à poser des problèmes en les mettant en scène dans des situations, avec des personnages qui font fonctionner ces situations, et on a une forme de représentation qui nous permet de prendre du recul et de réfléchir collectivement, euh, si on interprète les enjeux avec euh, des, des grilles d'analyse plus éthiques et plus euh, politiques. Et pour le dire avec un langage un peu plus conceptuel, euh, voilà, ce que permet la science-fiction, c'est de construire une forme d'intelligibilité du futur, d'intelligibilité de cette futurité. Donc en sortant du présentisme, et en donnant des... alors Peut-être pas des grilles d'analyse, peut-être pas des modèles, mais en tout cas des prises pour réfléchir sur des situations que l'humanité pourrait être amenée à, à rencontrer. Et c'est très intéressant, parce que des sujets qui ne paraissent pas politiques, a priori, bah, grâce à la science-fiction, prennent un contenu potentiellement politique. Euh, donc là, je parlais de la figure des aliens. Bah, c'est comment, par exemple, se comporter par rapport à des espèces qui ne sont pas nécessairement des humains. Voilà. Et ce que décrit très bien la science-fiction, enfin, ce que métaphorise la science-fiction, c'est euh, le rapport au sauvage, le rapport avec des espèces qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas les, les humains. Voilà. Nous ne sommes plus capables de penser le rapport à la nature. Et ce que fait la science-fiction, bah, c'est de nous obliger à repenser le rapport à la nature, mais d'une autre manière. Donc, pour ceux qui ont vu Blade Runner, bah, c'est voilà, comment... Euh, Qu'est-ce que ça devient Comment est-ce qu'on ressent un environnement quand votre environnement n'est plus naturel Quand votre environnement n'est fait que d'animaux synthétiques euh, Le sous-texte de Ben Runner, c'est ça aussi. Voilà. Quel est le rapport de l'humanité quand tout devient artificiel Quand tout ce qui vous entoure n'est plus qu'artificialité. Et ce n'est pas seulement les réplicants, euh, c'est aussi des animaux qui sont mis en scène, euh, donc, notamment dans le film, mais surtout dans le, le bouquin, dont le film. est. Et... Pardon Oui, voilà, enfin... Euh, pour ceux qui ont vu le, la suite Blade Runner 2049, euh, voilà, c'est la métaphorisation aussi de la crise alimentaire que pourrait euh, subir l'humanité. Et à quoi vous en êtes réduit bah, À bouffer euh, les vers modifiés génétiquement que le start-upper généreux accepte de. de, voilà, de <rire> enfin, en tout cas pour lequel il accepte de, de concéder généreusement le brevet hein, qu'il a miraculeusement réussi à. En tout cas, le, la recherche qu'il a miraculeusement réussi à faire fructifier. C'est ça que décrit Blade Runner. Mais que décrivait déjà aussi Soleil vert, hein, pour ceux qui ont vu le, le film des années euh, 70. Donc, quand je dis politiser, bah, c'est qu'effectivement, ça vous permet de poser des, des questions. Le propre de la science-fiction, euh, c'est euh, ce qu'on appelle le novum dans le jargon des, des théoriciens, c'est d'apporter du neuf. Euh, et. Euh, une question que, que la science-fiction invite à vous poser, c'est voilà, euh, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on qu qu retire euh, Et, et c'est une manière de se poser la question, bah, qu'est-ce qui doit être conservé euh, dans ce qui nous paraît euh, aujourd'hui euh, Je parlais des abeilles tout à l'heure, est-ce euh, voilà, que les abeilles c'est important Est-ce que les abeilles méritent euh, d'être conservées euh, est-ce que certains animaux méritent d'être conservés ou est-ce que certains animaux méritent d'être remis sur la surface de la planète euh, Et après tout, Jurassic Park pose ce type de question. Hein. C'est la restauration d'anciennes espèces et leur retour euh, sur la planète. Euh, quand je dis ça, je blague à peine. Hein. Il, y a, il y a certains milieux qui se disent, bon, après tout, s'il y a certaines espèces qui disparaissent, euh, c'est pas très grave, parce que l'humanité future aura les ressources intellectuelles et technologiques pour les recréer, ces espèces. Voilà, On bijouira les anéennes, et si le dodo a disparu, bah peut-être qu'on pourra recréer le dodo et le remettre sur la surface de la planète. Donc ça serait une manière de se dire, ouais, voilà, on a le temps de réfléchir. Il y a toujours ça qui traîne, hein. il y a toujours cette espèce de confiance dans le progrès, avec un grand P, qui traîne. L'humanité aura toujours la ressource intellectuelle pour trouver, grâce à l'effort scientifique, ou grâce aux bons signes du marché, euh, les bonnes ressources pour euh, corriger ce qui a été malheureusement... Euh, Malheureusement. Oui, voilà. Sauf que, sauf que la, la question, effectivement, la question, c'est le seuil. Euh, alors malheureusement, je n'ai pas de tableau. Euh, il se pourrait très bien qu'on ait franchi des seuils qui soient irréversibles. C'est-à-dire qu'on ait euh, dégradé à un point où on ne peut plus euh, corriger. Donc comme vous le disiez, c'est la question du facteur temps, c'est la question du seuil. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les variables sur lesquelles il y a des réflexions euh, très très poussées. Euh, Allez. Oui, enfin, il y a, dans l'imaginaire de la SF, il y a toujours une forme de... comment dirais de remise en circulation, de métaphorisation du Deus Ex Machina. Le, voilà, le, typiquement, dans Blade Runner 2049, c'est l'entrepreneur de génie qui, à lui tout seul, va trouver la recherche ultime qui permettra de, de sauver l'humanité. Il y a toujours cette espèce de confiance-là qui traîne en, en arrière-plan. En fait. Mais c'est un, un vieil imaginaire. Hein. C'est... Voilà, comme je disais, le, le Deus euh, ex-machina. Allez, je vais très vite sur la suite. Euh, euh, ouais, enfin, je ne voudrais, je voudrais pas mordre non plus sur euh, la session qui suit. Euh, alors, je vais refaire l'accroche par rapport aux réflexions philosophiques hein, qui sont en arrière-plan et sous-jacentes dans, dans mon travail. Euh, il y a un grand philosophe euh, qui s'appelle Günther Anders euh, qui commence à retrouver un petit peu de, de notoriété, euh, qu'il qu avait un petit peu perdu hein, parce qu'en fait il n'a pas eu de chance, enfin, il n'a pas eu de chance, s'il si, a eu de chance. Euh, Günther Anders était en fait le mari euh, d'une grande philosophe euh, qui s'appelle Anna Arendt, euh, qui a eu euh, une notoriété euh, euh, plus forte que lui euh, enfin, voilà quand on... Quand on Connaît le couple, c'est en termes de notoriété à arène qui l'a apporté. Mais Gunther Anders est très intéressant euh, et heureusement on commence à le traduire en français. Et euh, Gunther Anders c'est un, un philosophe très pessimiste hein, qui s'intéressait par exemple aux conséquences de la bombe atomique euh, et est ce que la bombe atomique changeait hein, dans la destinée de l'humanité. Euh, et euh, une des, des analyses que faisait euh, Gunther Anders consistait à dire que. Pourquoi est-ce qu'on s'en sort pas Pourquoi est-ce que l'humanité est dans de telles difficultés bah Parce qu'il y, y a une espèce de décalage euh, quasi insurmontable entre la capacité de production de l'humanité, euh, ce qu'il appelle Forstelung en allemand, et la capacité de représentation de ce que fait l'humanité. Euh, J'ai inversé, donc c'est Herstelung production et vorstellung représentation. Et pour lui, euh, le, le gros problème philosophique, c'est de combler l'écart entre Herstelung, capacité de production, et capacité de représentation, c'est ce que je disais auparavant, sur la capacité à représenter les conséquences des technologies que l'humanité a, a, a mises en branle. Est-ce que vous me suivez Et l'enjeu le, éthique euh, très fort que j'essaye de combler grâce à SF, c'est de réduire cet écart entre capacité de production et capacité de représentation, en disant bah, qu'effectivement, la science-fiction est une manière d'aider euh, la collectivité à se représenter les conséquences de cette capacité de, de production c'est peut-être un peu ambitieux, je vous l'accorde, euh, mais en tout cas, j'essaie je, voilà, de montrer que cet imaginaire euh, peut avoir cette utilité, donc, en nous sortant du présentisme, en nous obligeant à politiser euh, la question des conséquences, en délinéarisant aussi la question de la temporalité, en sortant des logiques d'un écoulement temporel qui serait euh, purement linéaire, et en reconstruisant des capacités d'imagination. De, euh, grâce à cette... Euh, et car, pour partie comblée, et grâce à cet imaginaire, euh, ce que j'essaie aussi de montrer dans le livre, c'est que la science-fiction pourrait nous fournir une espèce de compas de navigation. Euh, donc, si vous m'avez suivi, hein, donc, futurité, réflexivité, capacité d'expérimentation, capacité d'apprentissage, et cet apprentissage euh, serait notamment aidé grâce à l'espèce de boussole ou de compas de navigation que nous offrirait la science-fiction. Euh, ce que fait la science-fiction, c'est de construire une euh, multiplicité de trajectoires possibles pour l'évolution de l'humanité. Les essais, l'en fait, auparavant, c'est autant de trajectoires, autant de dynamiques possibles vers lesquelles pourrait s'engager l'humanité. Donc là, pour le coup, vous avez un formidable compas de navigation. Vous avez euh, potentiellement les trajectoires euh, vers lesquelles vous n'avez pas envie d'aller, euh, les mondes apocalyptiques, dystopiques, post-apocalyptiques, vous savez, vous ne pouvez pas y aller. Et... Après, ça se discute. Effectivement, je vous accorde qu'on euh, discutait des transhumanistes hier. Euh, il y a une partie des transhumanistes qui considère le meilleur des mondes d'Adolus Huxley. Comme quelque chose de potentiellement intéressant. Euh, voilà, pour eux, la manipulation génétique, euh, l'usage de drogues synthétiques pour euh, modifier les humeurs, pour eux c'est quelque chose non pas d'abominable, pour eux c'est quelque chose de positif. Euh, L'utilisation du clonage à des fins d'amélioration, de, euh, dans une partie des transhumanistes, voilà le meilleur des mondes, et, et pour eux une forme de figuration euh, de technologies qui pourrait s'avérer utile dans leur forme de, de représentation. Alors, je reviens à ce que je disais, Donc, la science-fiction euh, pourrait nous aider justement à construire cette espèce de de navigation. Vous avez toutes ces trajectoires vers lesquelles on n'a pas envie d'aller, et puis euh, toutes ces trajectoires vers lesquelles, potentiellement, on pourrait trouver un futur euh, plus euh, désirable. Voilà. Euh, dans le bouquin, euh, c'est ce que j'appelais des lignes de fuite, euh, en m'inspirant du concept du philosophe français euh, Gilles Deleuze, et euh, ayant été lassé euh, par euh, l'imaginaire, non pas c'est parce que euh, le terme n'est peut-être pas juste parce que c'est intéressant et, et euh, ça offre toujours des prises à la réflexion. Mais euh, ce que j'essaie de faire en bouquin, c'est de proposer des, des pistes, des, euh, donc des lignes de fuite, qui soient davantage porteuses d'espérance. Euh, pour ceux qui sont familiers hein, de l'évolution de la science-fiction dans les décennies récentes elle est quand même essentiellement marquée par une forte présence des dystopies, des univers apocalyptiques et post-apocalyptiques. Et moi j'avais envie de dire ok c'est bien gentil, certes ça nous permet ouais, de, de réfléchir, mais euh, une des utilités après tout de la science-fiction, ça serait de produire des euh, univers euh, enviables dans lesquels on ait envie de vivre en tout cas qui nous paraissent euh, plus euh, confortables. Et donc dans le euh, troisième chapitre euh, du livre euh, je propose six lignes de fuite, donc six euh, formes de, de modèles ou six formes d'hypothèses euh, qui pourraient euh, représenter des, des voies de sortie pour euh, l'humanité pour une forme de, de transition écologique. Alors je vous les donne rapidement, euh, la première c'est ce que j'ai appelé l'abstention technologique. Euh, que je vais chercher dans une novella de Marion Zimmer Bradley qui s'appelle La vague montante, et que je vais chercher aussi en version plus pessimiste chez Michel Jury, dans un bouquin qui s'appelle Les équipements de silence. En gros, l'ascension technologique, technologie, pourquoi bah Parce que c'est, euh, dans deux, deux hypothèses, hein, version démocratique et version un peu plus autoritaire, c'est l'hypothèse d'une humanité qui aurait fait le choix d'arrêter euh, l'évolution technologique. Donc typiquement chez Michel Jury, euh, c'est la description d'une humanité euh, qui a fait le choix de se mettre en sommeil euh, sous terre, et pour laisser le temps à la planète de respirer, et ne survit que sur la surface terrestre, qu'une partie de l'humanité qui donc entretient euh, à la fois la terre et le souvenir euh, de l'ancienne humanité qui est partie en sommeil sous terre. Sauf que le roman avançant, on va s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait euh, en sommeil qui est euh, partie de l'humanité, et que le projet est un peu plus, euh, plus ambigu. Ouais quand je un peu plus, c'est largement plus euh, ambigu. Lisez, les documents du science. Euh, la deuxième ligne de fuite que je dégage, c'est ce que j'ai appelé la frugalité autogérée, euh, dont euh, je prends euh, le modèle quasi-ambibatique chez Ursula Le Guin, euh, donc la fameuse auteure qui est mort il y a quelques mois, dans un roman qui s'appelle Les dépossédés. Les dépossédés d'Ursula Le Guin, euh, qui décrit... Euh, deux planètes, ou deux lunes en quelque sorte. Une qui s'appelle Ouras, qui est une planète qui serait en quelque sorte restée dans un modèle capitaliste, consumériste, productiviste, euh, avec l'espèce de, de mise en scène d'un bonheur collectif, mais un, un bonheur frelaté. Et puis sur une autre lune euh, est partie une forme de dissidence. Euh, donc dans des conditions qui sont très difficiles. Hein. C'est une ancienne exploitation minière euh, qui vit sur des principes plutôt anarchisants, donc autogérés, il n'y a pas de gouvernement, mais en gros la collectivité réussit à survivre. Et L'intérêt de, de l'hypothèse des dépossédures du dépossédures de Guin, c'est de montrer une société qui arrive à vivre dans des conditions d'allocation des ressources qui sont très sévères. Donc certes, euh, l'environnement voilà, est difficile, mais grâce à ces principes autogestionnaires, grâce à cette frugalité consentie collectivement, il y a une forme de, voilà, de, de sortie du modèle consumériste dont on sent bien quand on lit le roman qu'il est largement frelaté. Enfin, voilà. Cette espèce d'illusion de vivre dans le bonheur est en fait pour le coup une, une illusion. Troisième ligne de fuite, c'est celle que j'ai appelée la sécession arcadienne. Euh, que je suis allé chercher dans un roman qui est malheureusement épuisé en français, j'espère qu'il y aura un éditeur qui le rééditera un jour, euh, qui s'appelle « Ecotopie » ou « Ecotopia » en version originale, euh, d'un monsieur qui s'appelle Ernest Callenbar, euh, qui a été écrit en... 60... C-A-L-E-N-B-A-C-H. Euh, qui est un peu oublié hein, dans la sphère francophone, mais c'est un roman qui a une vraie influence, hein. euh, euh, donc, qui est typiquement le reflet hein, de la contre-culture des années 70, euh, Donc qui décrit, et pour le coup c'est le schéma utopique classique, hein, qui décrit trois, euh, enfin, deux États et puis un bout d'État américain qui ont fait sécession, donc qui ont décidé de sortir du modèle consumériste et productiviste américain, et qui ont décidé de construire une espèce d'usopie écologique. Donc, avec. Euh, Ce pas tout à fait un roman, hein, c'est plutôt une espèce de récit d'un journaliste qui, euh, qui est envoyé par son journal de New York et qui va euh, se voir confier la mission d'explorer cette société qui, vu l'extérieur, paraît être très exotique. Euh, et le bouquin est très intéressant parce qu'il permet de poser un certain nombre d'hypothèses. Euh, par exemple, les écotopiens ont fait le choix de limiter la taille des villes. Parce qu'effectivement, des villes de taille limitée bah, rendent plus facile le transport euh, et évite ces déplacements en voiture euh, et ces déplacements motorisés. Et le bouquin est très intéressant parce que vous trouvez des espèces de préfigurations, par exemple, des Vélibes. Euh, voilà, le, le vélo bleu tel qu'on le connaît à Nice, bah, vous en trouvez une transposition euh, dans le bouquin euh, qui pourtant date des années euh, 70. Voilà. Vous avez des espèces de, de coups de génie comme ça, ou les, les visioconférences. Euh, vous avez des, par exemple des visioconférences qui sont déjà imaginées par, euh, par euh, Calenbar. Ou le, le bioplastique, euh, bah vous le trouvez déjà aussi dans, dans Cadenbar. Bar. Euh, c'est assez amusant, voilà, comment le type euh, a anticipé en quelque sorte euh, ce qui, pour le coup, est en train, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des écoquartiers, bah la ville des écotopiens, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui chez nous des, des écoquartiers, en quelque sorte. Donc, ça, c'est mon troisième modèle. Ouais, voilà, enfin, la ZAD, euh, bah, écotopie, est une espèce de ZAD à grande échelle. Zone à défendre, mais imaginé par Kalanbar euh, il y a quelques décennies. Trois minutes. Vous n'aurez donc que les titres. Euh, enfin, les... En fait, c'est un subtil teasing pour vous inciter à acheter le voilà. bouquin, euh, voilà, et à vous jeter dessus le... dès sa sortie le, le 23 août. Donc, je vous donne juste les dénominations de, des trois autres. Euh, donc, il y avait l'abondance automatisée. L'abondance automatisée, pour laquelle je m'inspire de Ian Banks, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Ian Banks, qui nous décrit une grande civilisation pangalactique, basée également sur des principes plutôt libertaires. En gros, l'hypothèse que fait Banks, c'est on nous dit fréquemment, l'anarchie, ne peut pas marcher. Lors de moins le pouvoir, c'est impossible. Et l'hypothèse que fait Banks, c'est de dire si l'anarchie peut marcher, mais grâce aux intelligences artificielles. Donc ce serait en quelque sorte une anarchie, mais assistée par ordinateur, qui fonctionnerait grâce aux immenses puissances de calcul des ordinateurs. En gros, le communisme s'est planté, euh, le gosse-plan, ça ne marchait pas, bah, le Gosplan pourrait marcher grâce à la formidable puissance de calcul qu'auraient les intelligences artificielles. C'est ce que j'ai appelé l'anarchie assistée par ordinateur, Yann l'abondance automatisée. Euh, la cinquième ligne de fuite c'est ce que j'ai appelé le conservationnisme autoritaire euh, qu'Hugo connaît puisqu'on en a déjà parlé en décembre euh, au colloque peine et Utopie euh, donc en gros c'est l'histoire d'une expédition qui se retrouve sur une autre planète en essayant de retrouver notre expédition qui ne donnait plus signe de vie et pourquoi la première expédition ne donnait plus signe de vie bah parce qu'elle avait été en quelque sorte mise sous une espèce de, ou dans une espèce de conservatoire écologique puisque la planète en question a été prise sous la protection d'un extraterrestre qui est devenu immortel parce qu'il a été colonisé par une espèce de, de parasite. Et l'extraterrestre en question, donc une espèce de guerrier surpuissant, a pris en protection la planète et considère toute espèce euh, euh, arrivant sur cette planète comme une espèce potentiellement invasive. Donc c'est une forme de conservation, mais assurée de manière autoritaire. Et effectivement, la nouvelle expédition va le vivre de manière très brutale. parce un scientifique, enfin une scientifique en l'occurrence, je n'ai pas donné le titre, ouais, c'est la, la Cité de Perles. La Cité de Perles de Karen Travis. T-R-A-V-I-2-S. Oui, autant pour moi. C'est à force d'être tellement familier. Karen Travis, La Cité de Perles. Voilà, et vous avez une description de comment pourrait fonctionner une espèce de régime éco-autoritaire. Éco voilà, une, une forme de conservation mais assurée par une espèce de puissance tutélaire euh, qui assurerait la préservation de l'environnement, mais de manière extrêmement autoritaire et, comme vous pouvez l'imaginer, assez peu démocratique, hein, puisque les, les humains, en l'occurrence, euh, n'ont guère voix au chapitre. Et puis la dernière ligne de fuite, voilà, et ça sera ma ultime ligne de fuite, euh, c'est ce que j'appelais la spiritualité naturelle. Vous avez tous vu Avatar, donc euh, il voilà, y a des gens qui n'ont pas vu Avatar allez voir Avatar ou récupérer Avatar par des manières plus ou moins légales et vous comprendrez pourquoi il y a une forme de spiritualité qui est présente dans Avatar et qui offre un, homo, enfin, un autre modèle de préservation de nature donc en l'occurrence sous une forche chatoyante avec une espèce de symbiose avec l'environnement en l'occurrence celui pardon oui voilà il y a Final Fantasy euh... Oui, voilà, j'allais citer, voilà. Parce qu'en fait, quand vous regardez Avatar, c'est une, voilà, une espèce de copie ou de transposition de, du roman de d'Ursula Le Guin, Le nom du monde des Voilà, C'est quasiment un décalque. Pour ceux qui sont des bons connaisseurs de SS, hein, je, voilà, je pense que vous l'êtes, euh, ils auront reconnu Le nom du monde des forêts, euh, qui est euh, quasiment la même histoire. Enfin, en tout cas, pour laquelle il y a beaucoup de, de points communs. Ils sont très troublants, en effet. Même si Cameron ne reconnaît pas de paternité ou de maternité à au texte d'Ursula Légui. Voilà, euh, je laisse aux questions les points supplémentaires que j'avais encore en, en stock. Euh, on a déjà des, là, largement dépassé l'horaire. Il y a, a d'autres temps, temps pour, pour une question, deux, de temps, on a, on a un petit peu décalage. Mais vraiment, au, au, au pire, voilà, Hugo a présenté mon blog euh, tout à l'heure. Bon, pour, pour ceux qui n'auraient pas envie d'acheter le livre, euh, mais qui auraient besoin de références, ou de compléments, euh, voilà, il y a un certain nombre de textes qui sont euh, publics sur mon blog, euh, puisque le bouquin reprend aussi euh, d'anciens textes. Et si vous avez besoin de, de références, ou si certaines pour lesquelles j'étais trop vite vous intéressent, je les fourmis euh, bien volontiers, évidemment.